Salut, c'est l'heure du JT de Spirou à Angoulême. Bah, hé hey Benoît, c'est plus le moment de lire des BD d'imbattable là. Hein J'ai dit c'est l'heure du JT de Spirou à Angoulême. Alors tu prépares ta caméra et on y va. Mais tu crois que je pourrais avoir une dédicace de l'auteur Ouais, écoute, euh, ouais, pourquoi pas. Faut qu'on trouve Pascal Joussin. On va essayer. Allez, le JT de Spirou, c'est parti. Voilà, On l'a trouvé Pascal Jousselin, il est en train de faire une rencontre avec des, des scolaires. Bon, c'est évidemment pas le moment de lui demander une dédicace pour un battable. On va suivre la rencontre et puis on lui demandera après. Bon, maintenant, c'est l'heure de la leçon de dessin. Les enfants vont apprendre à dessiner un battable. Donc, apparemment, pour faire un battable, il faut déjà savoir dessiner un œuf. Normalement, c'est pas trop compliqué. Tu es en train de faire quoi là euh, Je suis en train de faire un battable de la BD. Là, t'en es... es au slip. là. Oui. C'est difficile <rire> Ouais, un peu difficile. Tu sais qu'il y a deux thés à un hein, battable. Non. Ouais. J'ai pas trouvé le temps de suivre parce que j'ai dû gommer le bras parce qu'il était un peu mal fait. Disons, je ne pas dire, mais es en retard. Hein. Il a déjà fini les chaussures. Pourquoi hein. oh bon tu gommes tout T'en étais au slip, t'as as fini là, ton imbattable euh, Oui, je l'ai terminé. Vas-y, montre. Voilà. Maintenant, on... Ça va, ça assure. Ah euh, ouais, assez. Quand Pascal sera trop vieux, tu reprends la série <rire> Euh, ouais, <rire> peut-être. Ah bah c'est cool, on dirait que Pascal est en train de faire des lead cash, on profitait pour faire signer l'album de Benoît. mais Pascal, puisque tu signes des albums, tu peux me faire l'album de Benoît, là, maintenant Euh, non, non, j'ai pas le temps, là. Regarde, il faut que je fasse d'autres trucs, je te fais ça plus tard. Mais promis, je te le fais plus tard, Ok. Ok. Bon, ben on va voir si Pascal Jousselin est ici à l'espace parabédé. Ah non, mais il y a Arthur Depin qui est là. Il est en train de parler tout seul, c'est étrange. Alors en fait, Arthur est là, il est en direct sur Facebook. Et un peu partout, il y a des gens qui sont en train de commenter ou de liker. Là, il y a 219 personnes qui regardent. Et il y a plein de petits cœurs qui défilent. Arthur Depin, c'est un auteur qui ne dessine pas sur papier, mais sur une tablette graphique. La Wacom, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de dessiner un personnage, c'est l'ennemi de Gretchen dans la série Zombillenium, qui s'appelle Charlotte, et il est en train de la créer en direct. Arthur, en fait, quand tu fais Zombillenium, c'est là-dessus. Tu travailles avec ta tablette, et là, c'est comme si tu étais en train de faire une vraie case de, du prochain Bah Complètement. complètement. Mais D'ailleurs, là, ce que j'ai ouvert, c'est euh... une vraie case du, du tome 4. Quoi On vient d'assister à une vraie case du tome 4 Exactement. Exactement, c'est même la case où apparaît pour la première fois Charlotte Hawkins, qui est la grande rivale de Gretchen, qu'on peut voir ici avec son look un peu, un peu vaudou. Alors là les amis, c'est le scoop absolu, c'est-à-dire vous êtes en train de voir pour la première fois au monde, au monde des nouvelles images du prochain Zombillenium qu'on attend depuis au moins 25 ans, enfin presque. Donc, ça, c'est la première image du, du, du prochain chapitre. Bah, en fait, je l'ouvre parce que, voilà, bon, c'est des personnages qui sont assez familiers. Donc, Gretchen, Aurélien, là, qui est, alors, il se parle avec des Tokiwoki. Ah, J'ai une dernière question, Arthur. T'as pas croisé Pascal Joussin Est-ce que je voudrais lui faire dédicacer l'album d'Imbattable, là, pour, pour Benoît, à la caméra Écoute, moi, je l'ai pas croisé dans Goulême, hein. Il est, euh, maintenant que c'est devenu une star, euh, je, je pense qu'il est dans d'autres cieux. Il est en train de boire du champagne avec euh, des gens très, très connus. et... Et je l'ai pas vu. Je crois que maintenant il nous snob. Donc bon courage. Bon bah on va essayer d'aller voir ailleurs alors. Bon ben bah je vais quand même essayer d'avoir ma dédicace d'imbattable. Ah bah ça tombe bien Pascal est là. Justement il est en train d'en faire des dédicaces, ça devrait être bon cette fois. Et Pascal je te retrouve, tu es en train de faire des dédicaces là, tu vas peut-être pouvoir me la faire maintenant la mienne. Euh, bah ouais mais regarde les gens ils sont en train de faire la queue là, je te la ferai plus tard. On va laisser la priorité aux, aux, aux gens qui sont venus exprès non Bon ok. Bon ben, en attendant de retrouver Pascal Jousselin, on va faire ce qu'on vous avez promis hier, on va aller visiter l'expo de Yves Saint et de Steve Cusor. Ce sont les auteurs de, de cet album « Cinq branches de coton noir » euh, dont les planches originales sont exposées euh, ici. C'est un gros bouquin, mais on peut la résumer quand même rapidement l'histoire. C'est trois soldats black américains qui se débrouillent pour qu'on leur file une mission au sein de Monument pour aller rechercher le premier drapeau américain, qui, révèle, qui recèle plutôt un, un secret, à savoir une étoile noire qui est cachée, cousue sous une des étoiles blanches. Pourquoi Vous le saurez en lisant l'album. Excellent album, disponible chez Dupuis. Ce qu'on remarque tout de suite quand on voit les planches, bah c'est que l'album il est en couleur, mais les planches elles, elles sont noir et blanc. C'est un travail de noir et blanc à la base. Et oui, parce que euh, je ne pourrais pas aborder le travail autrement. Moi j'ai besoin de savoir où je vais en noir et blanc d'abord. Et en même temps, je pense à la couleur, malgré tout. Mais là, le but, c'était quand même, euh, au final, de, de mettre en avant le, le, le travail des gris, des noirs et l'intention narrative et, euh, et de trouver un mode de mise en couleur euh, plus simplifié pour euh, mettre tout ça en avant et garder l'essentiel, c'est-à-dire euh, les lumières et, euh, et, et toujours cette narration, euh, de garder l'objectif de la lecture du livre. Et au final, il y en a combien des planches et combien de temps ça t'a pris Alors, 150 pages, 4 ans quand même. Salut Kenny Salut, quest ça Ça va Alors j'ai appris un peu l'espagnol depuis hier. Ah ouais Oui, alors, euh... Oui. Attends, c'est comment est hein? Elle está haciendo bien tout fresco. Ah, merci beaucoup, tío Ah oui, c'est pas mal, hein Quand elle sera finita Je pense que finish this cette partie aujourd'hui avec une with, with en ink et blanc. Et demain, And tomorrow les finish the watercolors. Peut-être que le dernier jour du festival, j'ai mis some détails ici to here. On est dans un endroit très classe, c'est un hôtel d'Angoulême où vont être remis les BDGest Arts. Ce sont des prix décernés par le site BDGest qui est un des principaux sites de bande dessinée. voyez même Mathias qui est là. Ouais, salut Paul. En fait, on cherche Pascal parce qu'on euh, voudrait faire une dédicace pour l'album de, de Benoît. Tu l'as pas Bien vu Bien sûr, si, si, il est là-bas, viens avec moi. Pascal, tu crois que pour ma dédicace, ça va être possible Ah oui, non, mais là, on, on est pris parce qu'il y a une cérémonie de BDGest, donc, euh, donc je te fais ça tout à l'heure, ok alors, t'es content Pascal Ah ben, bien sûr, bien sûr. Qui ne serait pas content quand on, on lui donne un prix C'est un prix important quand même euh, Oui, c'est des prix de l'électeur, ça fait toujours plaisir de savoir que son bouquin a été apprécié par des lecteurs. Bon, maintenant je peux l'avoir ma dédicace Ouais, allez, tu vas pas me courir encore, encore après toute la journée. Donc je vais chercher mes affaires et je te la fais. Eh hey, regarde Benoît, ça y est, c'est bon, je l'ai ta dédicace à ma table, tu vois Cool, merci beaucoup, le JT Spirou c'est fini pour aujourd'hui, à demain